Good morning Aleiden je suis recherche du le dimanche avant de faire bénéficier de David ben Fortuna mais elle fritne et voir baptister si vous souhaitez vous CD de notre prochaine étude de dimanche à côté celle 5 minutes éternel nous citons aujourd'hui ma certitude avec Yg مشنا ג אדמונומר שבעה ובנות مدניח بنين وبنات بزمان نحاسيم يروين بنيم يوشين وبنات نيزونات وبنخاسيم مئات وبنات ايزودو وبنين Admona meur bishvu lishonius achar yufsadati. Amar Rabban Gamliel, Ro'e ani et divrei Admon. C'est à peu au début du pèlerin qu'on introduit qu'il y avait les Da'inek zerot chiné Da'inek zerot. Il y avait deux juges qui ont un fait plusieurs décrets à Yerushalayim. Un qui s'appelait euh, qui s'appelait Admon et Hanan Menachy Shalom. On avait commencé avec les takanot de Hanan et et il y avait deux ordres de Hanan, c'était Mishnah à l'alphabet. Et maintenant, on va commencer Admon Omer Shiva. Admon a décrété sept décrets à Yerushalayim. On va voir qu'ils sont retenus pour la lacha ou pas, ça c'est plus discuté. Certains oui, certains non. Le premier décret, c'est quoi Mishemet bani Quelqu'un qui décède, un homme qui décède et qui laisse des garçons et des filles. Alors, la Mishnah m'enseigne. D'abord, je traduis la Mishnah pour qu'on va expliquer le principe. Vous connaissez déjà, on en a déjà parlé plusieurs fois. Mais on va refaire le point dessus. Bismad janekhasim merubin. À partir du moment où il a laissé beaucoup de biens, hein, alors quoi Abanim yoshim. Les garçons héritent de leur père. Et ve abanot nizonot. Tandis que les filles sont nourries à partir des biens du père. Elles héritent pas les filles s'il y a des garçons. Mais en tout cas, elles sont nourries à partir du bien parce que c'est comme ça qu'il est écrit dans la Obenekhasim Par contre, s'il n'avait pas beaucoup de biens, il a laissé des biens restreints. Alors là, attention. Abanot nizonu. Les filles, elles seront nourries à partir des biens qu'elle a laissés. Et les garçons iront faire la manche pour, nous, pour manger. Et peut-être qu'on ça. Là, déjà, on explique. C'est très simple. On a déjà évoqué. Bimkom, Shayesh, Banim, Enabaturoshet. À partir du moment où il y a des garçons, la fille n'hérite rien. S'il n'y a aucun garçon, la fille hérite son père. Les filles, elles se partagent entre elles. Mais si jamais il y a des. Il y a des garçons et des filles, il n'y a que les garçons qui héritent et pas les filles. Maintenant, malgré tout, le père s'engage à... Euh, dans l'actuva, il s'engage aussi que toutes les filles seront nourries jusqu'à qu'elles vont devenir adultes ou jusqu'à qu'elles vont être prises et mariées à des hommes, à d'autres hommes. Donc en fait, on s'est engagé, le père s'est à nourrir ses, ses filles par le Tuva. Alors maintenant, la Méchelle nous propose maintenant deux situations. La situation optimale, que le père décède en laissant plein de biens. Alors là, dans ce cas-là, écoutez, c'est très simple, les biens, il reviennent aux garçons et les filles, elles sont nourries à partir du bien, des biens. Ça à -dire que les garçons ne peuvent pas s'amuser à dilapider tous les biens, par exemple, parce qu'ils sont quand même engagés de les laisser, de les faire fructifier, pour nourrir à partir de les filles. Et on nourrira toutes les filles, selon le TNAE comme ça a été explicité dans le TOUVA. Problématique maintenant, c'est lorsqu'il n'y a pas assez de biens, il y a très peu de biens discussion dans le partenariat qui rapporte deux avis dans ce même. ce de s'est Est-ce qu'il faut qu'il y ait au moins de quoi nourrir pendant un an Ou il n'y a même pas de quoi nourrir pendant un an. Ou de quoi nourrir jusqu'à ce qu'elles vont toutes devenir adultes. On va calculer combien ça fait. On va prendre le premier avis qui nous dit pendant 12 mois. Il n'y a pas de quoi nourrir pendant 12 mois. Il y a de quoi, de quoi manger pendant 9 mois uniquement. Alors, en théorie, en théorie, les garçons, ils héritent. Et ils ont une dette pour les filles. Et donc, dans ce cas-là, on laisse les garçons hériter. Et puis, doucement, jusqu'à que... On va arriver qu'il n'y aura plus de quoi payer. Et puis chacun il se débrouillera. Mais sur ça, vient Tanakama et me dit, non, non, non, non, non, non. On va faire autre chose. On va faire que les filles, elles vont être nourries et les garçons, ceux qui vont faire la manche. Parce que, en théorie, il va falloir, quoiqu'il a, il va falloir aller faire la manche. Et il n'y a pas de quoi manger, donc il va falloir aller faire appel au carnotes de Zdaka. La question, c'est qui doit aller faire la de, de, de demander la Zdaka? Alors, selon Khafamim, ils disent, c'est pas digne que les filles, elles vont, elles, partir. Euh, ramasser l'argent, c'est pas du tout de ça de noir. Il va y avoir des tas, des, tas de, des tas de problèmes qui vont se passer, des, des ragots, des rumeurs. Euh, est pas, les filles, elles, on les laisse à la maison et c'est les garçons qui vont partir, eux, taper aux portes. Ça, c'est le premier avis. Sur ça, Adwana Omer, il nous dit, non, quoi, sadati, parce que je suis un garçon, j'ai perdu. C'est quoi cette histoire euh, je, Moi, j'hérite, j'hérite, et euh, moi, avec ce que j'hérite je nourrirai mes sœurs, jusqu'à ce que j'ai plus de quoi, Elle eh ben, dit qu'il n'y aura plus, il n'y aura plus, qu'est-ce qu'on va faire D'accord, c'est ce la, ré... la rétorque de Admon. il n'y a pas de raison de, de pénaliser les garçons parce que ça s'est passé bien, on les laisse hériter comme ce qu'ils leur rien de droit, et voilà. Et sur ça, Abba Rabban Gamliel, Rabban Gamliel nous dit, di « je pense, je vois juste que la, la, la, la, la, la, la véracité, le, le, le tzedek avec les propos de Admon. Mais là, la fin n'est pas établie comme Admon sur ça, et que réellement, ce sont les filles qui reprendront les biens pour aller se faire nourrir, et les garçons qui auront tapé aux portes. Ok C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de ça, tout, ça.